Salut, guys! Bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, on est au massif. On s'en va faire la gros bœuf. Et elle est fermée présentement. J'ai une petite permission spéciale. Un immense merci au massif de me laisser faire. Je suis la note noter qu'elle va être fermée lors des journées de pluie pour ne pas briser la piste. Donc elle mouillait un petit peu ce matin. Ils l'ont donc fermé pour la préserver. Mais elle semble être sec. Donc, on ne causera pas de dommage à la piste. Mais je vous déconseille de faire des pistes fermées. Sinon, vous allez faire chicaner et enlever vos pieds. Alors, la Gros Bœuf. Première run. Première fois, je l'ai fait. C'est une belle piste loamy. Qui clash énormément avec le reste de la montagne. En toute honnêteté. On, on se croirait quasiment dans le du coude. On va section ici. Slow tech. Et je crois qu'on termine sur des belles slabs en dehors de la piste qu'on voit à partir de la gondole. Ça fait c'est une courte piste qui nous permet d'éviter une section de la basilique. Oh wow! Oh, that's cool! moi parce que mes pneus sont finis et j'ai plus de grips sur les slabs! Wow! So cool! Ah oh, waouh! Wow! wow. C'est une granite quand même assez grippy! Ha ha ha! Wow! Short and sweet! Ah, oh, that was cool! J'espère que vous avez apprécié le petit preview de la gros bœuf! Nice! Avec la belle vue! <rire>